Et bonjour à tous, c'est Romain pour la chaîne de Presse Citron. Et aujourd'hui, on va bien sûr vous parler de l'iPhone 13 puisque Apple vient de l'annoncer lors de son keynote de rentrée du mois de septembre. Alors, Apple n'a pas présenté que l'iPhone 13. Il y a aussi eu des iPads, une nouvelle Apple Watch et des nouveautés dans ses services. Mais là, on va vraiment s'intéresser aux nouveaux iPhone 13 et aux principales nouveautés de cette nouvelle génération. Alors, je ne vais pas faire de suspense. Les iPhone 13, c'est une évolution mineure des iPhone 12 lancés l'année dernière qui, eux, marquaient un vrai tournant par rapport aux précédentes générations. Alors il suffit de les regarder pour voir que les iPhone 13, 13 mini, 13 pro et 13 pro max, puisqu'ils sont toujours 4 cette année, ressemblent comme deux gouttes d'eau aux iPhone 12, 12 mini, 12 pro et 12 pro max. Ils sont toujours IP68, ils ont toujours le design avec les bordures plates et il y a quelques changements, notamment l'encoche qui est enfin plus petite, de 20%, qui accueille Face ID. Ça, c'est l'un des gros changements au niveau du design. Les iPhone 13 et 13 mini accueillent un écran Super Retina XDR qui promet 28% de luminosité en plus et ils sont compatibles Dolby Vision et HDR10. Encore une fois, ce sont les iPhone 13 Pro et Pro Max qui accueillent la nouvelle technologie d'écran Super Retina XDR là encore, mais avec ProMotion. Ils auront donc une fréquence de rafraîchissement adaptative de 120 Hz, ce qui va apporter plus de fluidité, mais ça donc c'est juste pour les versions Pro. Comme chaque année, tous les nouveaux iPhone 13 vont accueillir une nouvelle puce. Cette année, c'est l'A15 Bionic. Alors là encore, Apple ne tarie pas d'éloge. Cette A15 Bionic, elle défonce tout le monde. Le CPU est 50% plus rapide que les meilleurs smartphones du marché. Le GPU est lui aussi 30% plus rapide que les meilleurs smartphones du marché. Et sur les pros, il est même 50% plus rapide et plus performant. Enfin bref la 15 Bionic, ça promet d'être une bombe encore une fois. Évidemment, comme chaque année, Apple a amélioré la qualité photo, il n'y a pas de grosse révolution d'un point de vue technique sur les 13 et 13 mini. On a quand même un nouveau capteur principal. Ce capteur est plus grand, donc il laisse rentrer 47% de lumière en plus, ce qui va faciliter les photos en basse lumière. En fait, de manière générale, c'est une petite update hein, sur les 13 et 13 mini au niveau de la qualité photo. Elles sont plus détaillées, plus lumineuses, meilleur contraste, etc. etc. Enfin bref, tout est amazing. Mais ce qui est vraiment amazing, c'est le nouveau mode vidéo qu'Apple a baptisé Cinematic Mode. Et ce mode vidéo va permettre de réaliser des vidéos donc avec les iPhone 13 13 mini et ça marche aussi sur les 13 Pro et 13 Pro Max. Ce mode vidéo, lui, va permettre de capter un sujet et de réaliser un bokeh, donc un flou d'arrière-plan. Et il est capable de faire la mise au point en un temps record pour garder une continuité au niveau de l'effet cinématique. Et d'après les premières vidéos d'Apple, ça a l'air vraiment bluffant, ça on a hâte de tester. En fait, c'est sur le 13 Pro et le 13 Pro Max qu'il y a le plus d'améliorations en photo et c'est comme ça depuis quelques années maintenant. Donc sur ces deux versions, il y a trois capteurs, un téléphoto qui passe en zoom x3, un ultra grand-angle et un grand-angle, et tous ces capteurs sont bien entendu plus performants que la génération précédente et ils sont aussi plus grands ce qui va permettre de laisser entrer plus de lumière là encore et d'avoir de meilleurs clichés de jour comme de nuit. Et Apple propose enfin un mode macro pour les fans du genre, il n'intègre pas de capteur dédié à ce mode mais il va utiliser l'ultra grand-angle pour pouvoir capter des photos très rapprochées et là encore, les photos qui ont été montrées lors de la conférence, il bon, ne faut pas vraiment s'y fier, elles ont l'air plutôt intéressantes, mais on testera tout ça dans les jours qui viennent. Autre nouveauté sur les 13 Pro et 13 Pro Max en photo, il y a le Night Mode qui fonctionne maintenant sur tous les capteurs. Et Il y a une nouvelle fonctionnalité qui va plaire aux photographes qui s'appelle Photographic Styles, qui va permettre d'ajuster quatre modes de prise de vue, par exemple de jour, de nuit, en intérieur ou photo de studio. Et les réglages sont enregistrés automatiquement sur ces quatre modes, il n'y a plus ensuite qu'à le sélectionner selon l'environnement dans lequel on se trouve. Ça permet d'avoir des réglages optimisés selon les environnements et de manière rapide. Et enfin, dernière nouveauté au niveau de la batterie. Les iPhone 11 avaient réussi à mettre fin à ce fléau des iPhones qu'il fallait recharger tous les jours à 17h. Les iPhone 13 améliorent encore la copie. Apple a réagencé tous les composants pour intégrer une batterie plus grosse. Et puis, il a installé aussi des composants qui consomment moins d'énergie. La puce A15 notamment permet d'économiser de l'énergie et l'écran également. Ça permet selon Apple à l'iPhone 13 et à l'iPhone 13 Pro de gagner 1 heure et demie d'autonomie par jour et à l'iPhone 13 mini et à l'iPhone 13 Pro Max de gagner 2 heures d'autonomie par jour. Et évidemment, MaxSafe fait toujours de la partie. Et voilà, c'est tout pour les nouveautés. En fait, comme je le disais au début, les iPhone 13 sont une petite mise à jour des iPhone 12 mais ces petits ajustements sauront peut-être séduire ceux qui avaient un iPhone 11 et qui n'ont pas franchi le pas sur les iPhone 12 et peut-être même que les plus fans d'entre vous craqueront pour les iPhone 13. Nous, en tout cas, on va les tester dans les jours qui viennent. Petit rappel sur les prix et la disponibilité. Tous les iPhones seront disponibles en précommande dès ce vendredi, donc le 17 septembre et ils seront disponibles et livrés dès le 24 septembre. Alors pour les prix, à l'heure où je tourne cette vidéo, je n'ai que les prix en dollars. Ce qui est intéressant, c'est que les iPhone 13 et 13 mini, on voit leur prix qui ne bougent pas. Donc le 13 est toujours proposé à 799 dollars et le 13 mini à 699 dollars. Par contre, Apple propose en stockage de départ 128 Go et non plus 64 Go. Et puis, il y a les versions 256 et 512. Sur les 13 Pro et 13 Pro Max, là encore, les prix ne bougent pas. On est à 999 pour le 13 Pro et 1099 pour le 13 Pro Max. Il y a une nouveauté quand même chez Apple, c'est qu'en plus du 128, 256 et 512 Go, il y a une version 1 Tera qui sort cette année, comme le présumaient les rumeurs. Voilà ce petit récapitulatif des nouveautés sur les iPhone 13 est fini. Merci à tous de l'avoir regardé. N'hésitez pas à dire dans les commentaires quel modèle vous préférez. Et puis je vous dis à bientôt pour un test de ces tout nouveaux iPhone sur le site de Presse Citron et sur la chaîne YouTube. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Romain pour Presse Citron.